Jonathan bonjour, bonjour, alors Jonathan ça me, ça me parle un peu parce que j'ai demandé votre prénom à, à Laurent, oui. Laurent qui est le propriétaire de ce, Exactement. De ce restaurant, Bistot et on Lucien. mange bien, j'espère, en tout cas on a des bons retours, d'ailleurs bon. moi je vais parler de votre établissement dans mon émission Food of Food parce que nous aussi on aime bien la bonne table, voilà, Mais à, à part de parler sur le plan culinaire, je sais aussi que vous êtes un féru de foot oui, et que fait. vous aimez énormément l'Olympique de Marseille. Tout à fait. En tant que Marseillais... Que pensez-vous, Jonathan, aujourd'hui de, de, de l'Olympique de Marseille euh, Comment vous trouvez que le, le foot et le business ça va ensemble Alors, malheureusement, pour moi, en tout cas de mon point de vue, ça va ensemble au détriment des fois de, de l'aspect sportif. Après, euh, on vit dans un monde qui est comme ça, hein. il n'y a, a pas que le milieu du foot qui est régi par le business. Donc après, on s'adapte et après, moi, je m'occupe de la partie sportive. Je vois mon équipe, mon équipe, je parle de l'OM, mon, mon équipe euh, favorite, on va dire, qui, dans le championnat de France, en sort plutôt bien en ce début de saison, en Ligue des Champions... Est-ce pas... est que, est que vous êtes parmi les, les gens mm -hmm. qui ont sifflé Igor Tudor dans les premiers matchs alors, je ne fais pas partie des Soyez gens honnête, qui Soyez honnête, dites-moi vérité. Alors, Je ne l'ai pas sifflé, parce que j'estime qu'il fallait lui laisser sa chance, mais j'avais des gros doutes. Une appréhension. Voilà, exa exactement. Quand on voit que certains, après c'est ce qui sort dans la presse, donc on connaît pas dans les petits papiers, mais quand on entend dire que certains cadres du vestiaire ont eu des difficultés avec l'entraîneur, en début de saison ça fait peur, surtout que les matchs de préparation n'ont pas été très rassurants. Donc je faisais partie des gens qui étaient sceptiques. Et maintenant et maintenant, force est de constater qu'il fait plutôt du bon travail, que dans l'ensemble, alors moi je fais partie des gens qui suis fan de paillettes, parce que pour moi c'est l'un des symboles du club, mais il faut peut-être reconnaître aussi que cette saison, et ben il est peut-être un peu moins en forme, et il fallait un, un, un entraîneur capable, de le mettre sur le banc sans que ça fasse tant de bads que ça, au, au, au final. Donc les faits lui donnent raison. Donc pour le moment, euh, c'est difficile de critiquer quelqu'un quand les, les résultats, dans l'ensemble, sont assez satisfaisants euh, Vous savez, il y a, a un arbitre... Euh... Turpin. <rire> ah oui. Moi je l'appelle Turpin. Ouais, ouais, ouais. <rire> oui, oui, euh, oui. Il a arbitré le match euh, ouais. PSG-Marseille. Tout à fait. Qu'est-ce que... Qu -ce il y a que quelque chose vois, qui vous a gêné Ah oui. Ah oui, quoi ben, alors, est-ce que le problème c'est une personne ou est-ce que c'est le l'arbitrage français en vous général pourrez, vous, vous pouvez assurer aujourd'hui que cet arbitre en a toujours après l'Olympique de Marseille, non. ou pas spécialement Moi j'ai aucune preuve. Après, si encore il avait fait une déboulette que contre l'OM. Ça, rit, ça on, dirait, bon, ben, on dirait que c'est le problème. Mais là, le problème, c'est que même contre Lyon, malgré que dans le passé, il était plutôt favorable à Lyon, ben, même contre Lyon, il a fait des erreurs. Mais il n'y a pas que contre l'OM. Il ne faut pas non plus, je pense, se Donc, sentir... Donc pour, pour vous, moi, vous, la vous trouvez qu'il a bien arbitré ce match Non, absolument pas. Absolument le pénalty, il est flagrant ou pas Le problème, c'est que là, là où je pense qu'il y a un problème général, c'est qu'il va y avoir des arbitres qui vont le siffler et d'autres qui ne vont pas le siffler. Donc à partir de ce moment-là, moi je pense qu'il faudrait éclaircir les règles, que ça soit plus simple, que ça soit plus simple pour les arbitres, plus simple pour nous à, à comprendre. Simplifier peut-être Mais il y, y a un truc que je ne comprends pas Jonathan, comment on peut éviter la barre sur cette main où je ouais, crois ouais. 60 millions de gens ouais, ont vu, ouais, ouais. il n'y a qu'une personne qui ne l'a pas vue. Mais je pense même qu'il a vu. je pense qu'il a vu. Vous pensez mais... qu'il a vu qu'il n'a pas signé. Oui, parce que en fait... C'est malhonnête. Ben, il n'a pas voulu, je pense, euh, se déjuger. Parce qu'à l'après, c'est encore pareil. Le système de la VAR, moi, de ce que j'ai ah, compris, c'est si l'arbitre a pris de la décision, euh, on ne doit pas forcément revenir en, en arrière. Enfin, même cette règle, j'ai l'impression qu'elle n'est pas claire à 100%. Il y a des fois, euh, la VAR finalement contredit l'arbitre, mais est-ce que c'est à la demande de l'arbitre Est-ce que c'est la VAR qui demande enfin, Il y a tellement. Quelle est, euh, quel est, quel est votre attaque de rêve à l'Olympique de Marseille L'attaque de rêve oh. L'attaque de ah, franchement. Ah aujourd'hui, vous mettez un Alexis Sanchez. Ouais. Vous le mettez qui à côté Si on part du principe que tous les joueurs sont top de leur forme, ouais. si on, si on, si on part du principe, pour moi ça aurait été euh, Sanchez, Payet derrière, Gerson, euh, Gendouzi un petit peu plus bas, avec des rongiers, avec des closses avec des. Enfin, voilà. Pas beaucoup de changements par rapport à son équipe là, actuelle. Mais c'est vrai que moi, en tant que fan Vous n'auriez pas aimé un, un sanchez Milik Payet ah oui, ah oui, si on parle des joueurs... Euh... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est toujours pareil. On, on pense par rapport à l'attaque, mais après, il y a l'équilibre à trouver, on va dire. Alors, il va y avoir l'entraîneur qui va vous dire, oui, mais si je fais ça... Qu'est-ce alors... Quel est pour vous l'avenir de l'Olympique de Marseille L'avenir dans un futur prof un... euh, L'avenir, je parle en Coupe d'Europe ben, se qualifier déjà pour commencer. Vous espérez Oui. Qu'est-ce bah, que c'est qui vous mettrait un doute de ne pas être qualifié Eh bien parce que si encore on avait gagné tous nos matchs, vous direz bon, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais bon, là, on a quand même commencé par deux défaites. Donc on a réussi, Dieu merci, à les rattraper. Maintenant, il reste deux matchs à jouer. C'est deux matchs capitales. Il y en a un, je crois, c'est à Francfort. Voilà. Je pense que c'est ce match-là. Et on reçoit euh... Tottenham. Voilà. Je pense que le match si on le gagne à Francfort, c'est plus. Bon, pour moi. Parce plié. que Tottenham ne jouera plus rien. Voilà, exactement. Donc pour moi, c'est ce match-là qui va être clé. Si on, si on arrive à le gagner euh, chez nous à Tottenham, en plus Tottenham, euh, le match aller Tottenham. Alors c'est une grande équipe, mais ils ne vont pas plus s'impressionner que ça. J'ai pas l'impression que l'OM s'est fait déborder dans tous les sens. Carton rouge. Voilà. Il y a eu un fait de jeu qui, là, pour le coup, l'arbitre, je pense pas qu'on peut le remettre trop en question. C'est plus, euh, je pense, le défenseur qui nous faute. Euh, un peu, je pense, un peu trop de, trop de confiance en lui. Quel et est le que pourcentage je... des chances de l'Olympique de Marseille à Francfort ah, Moi, je pense que c'est 70-80% hein, qu'on qu débatte. Hein. Je suis désolé, Francfort, avec tout le respect que j'ai pour eux, on, est quand même, on, a, on a quand même sur le papier une belle équipe. C'est une très belle équipe, mais après, en plus de ce que j'ai entendu dire, chez eux, ils ont beaucoup de problèmes en termes de matchs à domicile. Ils ont gagné que deux matchs sur sept ou un truc comme ça. J'ai vu cette stat. Donc, je me dis à l'extérieur, on ne se démarre pas trop bien. Donc, euh, moi, je, je suis assez haut optimiste, hein, 70-80% je pense. Que vous, avez, vraiment... vous avez certainement connu une légende de l'Olympique de Marseille qui va venir signer bientôt, qui s'appelle Jean-Pierre Papin. Ouais, Qu'est-ce ouais. que vous pourriez dire sur ce jeune homme, sur ce monsieur, pardon Eh bien déjà un très grand attaquant. Vous pensez qu'il va apporter à l'Olympique de Marseille euh, des situations qui vont être complètement différentes et que, et, et que, et que peut-être euh, ça va donner un plus à l'OM Ah oui, alors déjà... Euh, bon, moi quand euh, vraiment il y a eu la grande épopée de Jean-Pierre Papin, j'étais jeune Mais euh, forcément on a tous entendu les histoires des parents qui nous, qui nous racontent Donc je sais que c'est un très grand attaquant Et je me suis toujours posé la question, pourquoi il n'est pas venu avant Parce qu'avec l'aura qu'il a, euh, même ne serait-ce qu'il pourrait être l'entraîneur des attaquants Enfin de je pense que depuis longtemps il aurait pu apporter Donc j'ai envie de te dire, enfin, enfin... Donc, vous êtes, euh, a... êtes quelqu'un qui est pour là, de faire venir ces... C'est gloire de l'Olympique de Marseille au sein du club de l'Olympique C'est ce qui fait la ferveur, c'est ce qui fait euh, la passion, c'est ce qui fait la transmission, et c'est ce qui nous différencie avec un club comme le PSG. Qui, le PSG, c'est à coup de milliard, on fait venir les gens. Nous, on n'a pas ces moyens-là, donc il faut qu'on trouve d'autres moyens. Et je pense que faire venir des anciennes légendes faire revenir euh, des gens qui ont la passion. Parce que l'OM est une ville de foot déjà de base. Donc si on entretient cette passion, eh bien, que, alors, ça comblera, ça comblera peut-être pas tout, mais ça pourra qu combler... que Qu'est-ce qu'on peut envier au Paris Saint-Germain À part les sourds, rien, franchement. Mais on n'est jamais arrivé à les battre. Si on les a battus. Euh, depuis le match de Tové, ouais, on, ouais. on a vérifié. Oui, ouais, mais c'est sûr. Donc euh, aujourd'hui. Oui, mais bon, est-ce que, euh, est que je Paris déblée, mais... joue dans la même pour que nous, déjà hein, Est-ce que Paris, est leur but à eux, c'est de gagner contre l'OM Paris, eux, leur but, c'est de gagner la Ligue des Champions et forcément de le constater qu'ils sont déçus chaque année. Et euh, Honnêtement, je n'aimerais pas être un supporter du PSG parce que quand vous avez vu la remontada de Barcelone, la remontada de Manchester, euh, avec les milliards que vous avez mis, euh, franchement, je ne ferais pas la, la fin On sait bien que vous êtes un passionné de l'Olympique de Marseille et, et forcément que vous êtes euh, quelqu'un qui ne voit pas Paris aller. Ah non, non. tant qu'il n'y a pas. Ils pourront mettre tous les milliards qu'ils veulent, s'il n'y a pas l'histoire, s'il n'y a pas la passion, s'il n'y a pas... Oui, mais l'histoire n'est pas sur le terrain, Jonathan. Je veux dire, euh, il y a quand même les trois meilleurs joueurs du monde sur le, sur ouais, le terrain. Ouais. Et bien, justement, j'en parlais ce matin avec Samir, qui est l'apprenti en cuisine. On parlait de Messi et de ses grandes années. Et je pense que ce qui a fait qu'il a autant marqué de buts pendant des saisons où il tournait à 90 buts, enfin des stades de fou, c'est parce qu'il jouait au FC Barcelone qui a une histoire, une identité de jeu, une, un projet clair. Les, les, les joueurs, depuis le centre de formation, ils jouent de cette façon. Ils sont formés à Paris, voire mais tous les gens, toutes les stars, tout, tout le monde. Sauf que chacun a sa vision de jeu, chacun a sa manière. Et, et quand vous êtes l'entraîneur, j'ai l'impression que vous n'avez pas toutes les clés. Parce qu'il y a des décisions qui sont encore plus hautes. Donc l'histoire pour moi c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez un projet clair, quand tout le monde sait où est-ce qu'il doit aller, chacun est à sa place. Et pour faire le rapport avec, avec un restaurant, les cuisiniers cuisinent, les serveurs font la salle et chacun travaille en équipe. Mais chacun a sa place, chacun a sa façon de faire. Voilà. Et à Paris, c'est on ramène, on ramène, on... on, on. Voilà. Mais il n'y a pas de... Est-ce euh, que de, de, de vous savez aussi, Jonathan, que euh, dimanche, mmh. euh, l'Olympique de Marseille reçoit le football club de Lens Oui, tout à fait. Est-ce que ça vous inquiète Eh bien, euh, alors... Si on se fie au nom, on peut se dire Bon, là, c'est une équipe il faut du championnat de France et tout, mais il faut un bon début de saison, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, euh, c'est une équipe qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Alors, de là à s'inquiéter, non, mais il ne faut pas les, les euh, sous-estimer. C'est une équipe qui peut faire quelque chose contre nous. Mais, euh... Lens, Francfort, Lyon, eh Amsterdam. Ouais, eh oui, eh ouais, avec cette Coupe du Monde en plein, en plein milieu. là. Et après Coupe du Monde, euh, voilà, est-ce que l'OM. Allez, on va. On, on, on, on, pour. Terminer cette interview, mm -hmm. euh, qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à l'Olympique de Marseille jusqu'à la Coupe du Monde ben, De se qualifier pour la Ligue des Champions, enfin, pour passer les poules déjà. Ça serait bien parce qu'avec euh, la réputation qu'on a eue ces dernières années, ça serait vraiment beau de passer la, le, les poules déjà. Et après, moi je dis en termes de championnat, être au moins dans le top 4. Après, je me dis la saison est longue. Euh, ce qu'il faut, c'est être dans le, dans le bon wagon. Je vois des équipes comme Lens, Lorient. Chaque année, c'est un peu pareil. Ils font des très bons début de saison. Mais sur la durée, ils ont du mal à tenir le rythme. Après, les raisons que je ne connais pas. Et voilà. Donc déjà, d'être dans le bon wagon, pas comme Lyon, par exemple, qui s'est déjà fait décrocher. Parce qu'on est une équipe qui doit jouer la Ligue des Champions chaque année. Pour moi. Très voilà. eh bien. Donc, euh, Alors, voilà. je... vous 4 savez 4 que... Tout début à une fin. Oui, tout à fait. Et on a senti très bien que, que vous êtes quelqu'un de, de passionné. Bien entendu, avec petite. mon ami Patrick Jourdain, on va revenir manger chez vous, c'était très bon. Avec plaisir. On s'est régalé à midi. Et en, tout, en tout cas, merci pour votre passion. Et et bien, merci et, à vous, et souhaitons bonne chance à l'Olympique. Voilà, exactement. Merci voilà. beaucoup, Jonathan. Merci à vous, en tout cas.